Bonjour à tous, j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle à vous annoncer en ce début d'année. Euh, C'est la fin de Galactic News. J'ai eu la triste décision et difficile décision à prendre d'arrêter cette émission pour diverses raisons. Euh, le premier truc que j'aimerais dire c'est que c'est un format que j'ai beaucoup aimé faire. Euh, vous avez été euh, très nombreux à réagir de manière positive euh, à ce format et euh, moi je me suis beaucoup amusée euh, à les écrire, à les tourner, à rajouter des petites blagues dans les bandeaux. En plus ça c'est un, un de vos trucs préférés je crois. Et euh, même du côté des noms justement qui bosse avec moi, ça a été euh, un vrai plaisir, même si on s'est euh, imposé. Euh, un rythme qui était assez fou, et justement ça fait partie du problème. Euh, pour parler des coulisses de l'émission, le Galactic News se passait comme ça. On regardait des informations de CIG tout au long de la semaine, et le dimanche, en début d'après-midi, on commençait l'écriture. Une fois que l'écriture était terminée, euh, arrangée, on passait au tournage, ensuite au montage. Euh, ce qui fait que ça nous laissait, en gros, le dimanche après-midi et le lundi pour tourner, euh, écrire, monter et diffuser l'émission. Ce qui est un temps assez court, mais en même temps, on n'avait pas forcément beaucoup plus de temps que ça. C'est pour ça qu'on s'est imposé ça. Mais en même temps, ça, ça nous poussait à un aspect créatif qui était assez intéressant. Surtout avec les publicités qui sont venues se rajouter juste derrière et que j'ai pareil adoré faire. J'ai beaucoup ri, on a beaucoup ri en les faisant, en les regardant et pareil, vous avez été très nombreux à réagir de manière positive. Malheureusement, ça implique aussi un grand stress. Pas forcément de la page blanche, parce que je crois qu'on n'a jamais eu de, de problème par rapport à ça. Il n'y a pas un moment où je me suis mince, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait, panique à bord, machin ». Ça, ça a été plutôt bien. Mais comme on a toujours voulu vous offrir la meilleure qualité possible, il y a ça qui amenait par contre beaucoup de stress. Et comme on ne pouvait pas étaler euh, le temps de production, on s'est retrouvé avec des, des frontières qui pouvaient être plutôt étouffantes, en fait, parce qu'on ne pouvait pas améliorer le format autant qu'on aurait voulu. Donc, ça, c'est les premiers points. Le deuxième point, malheureusement, vous savez que je suis toujours sincère avec vous sur ce genre de choses, parce que je n'ai pas envie qu'il y ait de tabou. Économiquement parlant, c'est assez problématique avec Galactic News, parce que j'ai besoin de rentrer de l'argent pour pouvoir vivre, forcément, et pouvoir continuer à faire vivre la chaîne. Et aujourd'hui, mes moyens pour faire ça, en fait, c'est Twitch. donc Je vais reprendre les streams dans, dans pas très longtemps. Et euh, un autre projet que j'ai à côté, Donc malheureusement, je ne peux pas vous parler pour l'instant, j'espère un jour, ça viendra peut-être. Mais euh, voilà, j'ai besoin de plus de temps pour ça, pour pouvoir vivre et pour pouvoir continuer la chaîne malgré tout, en fait. Pour pouvoir continuer les insides, qui euh, continue il n'y a pas de problème. Pour pouvoir continuer les monster reports, qui continuent, il n'y a pas de problème. Et par contre, pour éventuellement dégager de la place pour des vlogs qui ne seraient pas du tout réguliers. Hein, justement, l'objectif, en fait, en enlevant le Galactic News, c'est de briser l'aspect trop régulier de la chaîne YouTube, qui qui m'enferme beaucoup, en fait, par rapport à, au temps disponible que j'ai. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est d'avoir du temps pour faire un format un peu plus vlog, comme le, Mon aventure Star Citizen », qui a eu un, un, un gros succès sur la chaîne, je pense que vous avez pu le voir. Et donc, du coup, faire plus des vlogs dans ce format-là, où je partagerai avec vous ma pensée, mes critiques par rapport au, au projet, par rapport à ce qu'il amène, par rapport aux points négatifs aussi, éventuellement, s'il y a besoin de, de le faire. Donc voilà, c'est le cœur lourd que je vous annonce ça, parce que ça, un, comme je vous disais, c'est un format qui me tient à cœur. Ce n'est pas une décision facile où je me suis dit, bon, oh, allez, hop. on dégage Galactic News, ça ne pas du tout fait comme ça. Ça a été une décision extrêmement difficile à prendre. Mais je crois, à tort ou à raison, que c'est le, le, la meilleure décision d'enlever ce format-là précisément. Parce que. C'est le plus complexe et c'est celui qui apporte le moins. Je ne veux pas que vous pensiez que je diminue le, le format, hein, ce n'est pas l'idée. Mais comme je traduis déjà l'inside, il y avait malgré tout quelque chose de redondant euh, par rapport à ça. Et comme dit, le manque de liberté par rapport au temps. Donc je préfère faire moins de vidéos par rapport à ça, mais avoir un peu plus de liberté dans ce que je veux dire et ce que je veux partager avec vous. Donc voilà, ça c'est un peu la mauvaise nouvelle de l'année. Euh, à côté de ça, la bonne nouvelle c'est que justement on va retourner sur un truc un peu plus vlog, donc qui a ses plus aussi en fait ses gros points positifs que que, que moi j'apprécie de pouvoir dire voilà le fond de ma pensée quand ça quand ça me prend. Euh, N'hésitez pas à réagir dans les commentaires par rapport à ça, à, à, si vous avez des questions à les poser dans l'espace commentaire, à faire des retours, à faire vos adieux peut-être à l'émission. Mais en tout cas, sachez que je suis encore là, je passe encore du temps avec vous, on se retrouvera très certainement plus fréquemment sur Twitch parce que, euh, pareil, sur Twitch, il va y avoir des changements, en fait, je ne vais plus streamer l'après-midi, sauf si l'hubi du moment. Et l'objectif, c'est de streamer le soir, mais plus régulièrement. Donc j'ai pas encore les dates, je publierai le planning sur Twitter euh, et sur Discord euh, quand j'aurai réussi à trouver euh, ce qui me convient le mieux. Et voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, j'espère que vous ne serez pas trop attristés euh, par cette nouvelle, mais sachez que c'est pour le mieux et que c'est pour le bien euh, de la chaîne, de moi, des nôtres, et du coup, pour vous aussi. Plein de gros bisous et à la prochaine. Ciao ciao